cet atelier s'adresse à, à toutes les personnes qui s'intéressent à avoir une bonne vie de couple, améliorer une vie de couple, et ils ne savent pas où aller, comment faire. Là, j'espère apporter des réponses. C'est un peu l'école de conduite automobile. Ils n'ont pas forcément craché avant de venir à l'école. C'est pour que d'ailleurs, il y ait moins de risques de cracher après. D'abord se dire, un, c'est possible si on définit ce qu'on qu veut faire, ce qu'on veut avoir comme couple. Et que ça vaut la peine de se mettre à deux à penser quel couple voulons-nous. Que si on se met à se poser la question et on s'y met, et c'est un travail, ça ne se fera pas tout seul, c'est possible d'avoir un couple dans lequel il fait bon vivre et dans lequel on est content parce que ça s'améliore. Et ça n'arrête pas de s'améliorer.